Bienvenue dans l'épisode numéro 4 de notre Mastermind. Alors, aujourd'hui, on va tout simplement s'occuper ici des trois boutons. On va donner la possibilité au joueur de supprimer en fait tous les, tous les, les couleurs, le code qu'il a, qu a renseigné. Ici, rejouer euh, la partie, le cas, dans le cas où elle est terminée ou même en cours de partie. Et ici, quitter l'application. Alors, pour ce faire, on va sélectionner ici de la même manière qu'on l'avait fait nos boutons. Donc, Exit, Replay. Et cancel alors ce qu'on va faire de nouveau on ajoute un box collider c'est exactement le même principe que euh, la vidéo précédente et on ajoute un event trigger pour pouvoir cliquer dessus alors maintenant on va s'occuper de nos tout simplement de nos euh, de notre code nos méthodes publiques qu'on va assigner euh, là dedans donc pour ça on va aller éditer le script du game manager de nouveau et on va ajouter quelques variables alors, je vais avoir besoin, le code on va le laisser ici, il devrait être privé, mais euh, ça nous permet de le voir dans l'inspecteur, ça va être assez utile. Alors, ce qu'on va faire, on va créer ici euh, une variable qui va être de nouveau dans un, alors non, on va, non, non, privé. Alors, on va ici créer une variable privée qui va être private, qui va être de type sprite. Et on va euh, tout simplement utiliser empty. On va la nommer empty sprite. En fait, c'est pour avoir un slot vide. Alors, j'aurais pu utiliser une variable publique, mais là, l'avantage c'est que si vous la modifiez, euh, bah, vous pourrez euh, tout de suite. Enfin, ça va le reprendre dans le code et on n'aura pas besoin de la renseigner, de la modifier à chaque fois. Donc, ce que je fais au niveau euh, bah, du start, par exemple, je vais faire ici définir empty sprite en disant que c'est égal à alors game Current slot, on va utiliser le premier, enfin celui-là qui est actuel, mais de toute façon, le lancement, c'est le premier, donc current slot. On va aller chercher dans son transform, alors qu'est-ce que j'ai fait C'est n'est pas GameObject, excusez-moi, c'est GameSlot. Alors, je vais y arriver, voilà, point. On va aller chercher dans son transform, donc transform.find, et là, on va aller chercher l'objet qui s'appelle C de nouveau. Euh, c, et d'ailleurs, ici, je vais mettre current colonne, mais... Pff. Ça n'a aucune importance, on aurait même pu mettre C1. Euh, D'ailleurs on va le faire, on va mettre C1, voilà, ce qui sera plus rapide. Et on va faire un get component pardon, derrière. Get component sur son image. Et on va aller chercher son sprite tout simplement. Ce qui me permettra maintenant de récupérer au lancement du jeu ce qu'il y a dans le premier slot dans le C1, son sprite qui va être nommé empty sprite. Ce qui va être utile parce qu'on va devoir maintenant le supprimer. Donc on va créer, on va commencer par celle-là, une public void qu'on va appeler Cancel. Et cette méthode, en fait, va nous permettre, on va devoir tout simplement faire une boucle sur euh, bah, notre current slot et sur ces euh, colonnes, donc sur ces objets C. Donc, on va faire ici euh, une boucle fort. On va dire, tant que I, alors comme on démarre un, on va synchroniser, on va dire qu'il commence à 1, et tant que I est plus petit que 5, comme ça, ça prendra 4. Donc, on va aller de 1 à 4. Euh, Qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais prendre game slot. Uh, current slot, parce qu'ici bah, on a, pour le moment on ne l'a pas modifié mais on sait que le current slot c'est toujours le premier et on va modifier ça plus tard donc on va faire un transform find, c'est exactement le même principe à chaque fois, hein. sauf que là on va utiliser le C, plus on va concaténer ça avec I et on va faire un get component euh, de l'image et ensuite du sprite et on va le définir en disant que c'est empty sprite tout simplement euh, par contre ce qu'il faut euh, aussi faire c'est euh, maintenant on va faire un current column. En fait on doit le redéfinir pour pas avoir de problème et on va dire qu'il est égal à 1. On repart à la première en fait. Quand on fait un erase, on erase tout et on part à 1. Alors on n'a pas besoin de gérer le code parce que le code en fait à chaque clic on va le définir. Donc il euh, n'y a pas de problème en théorie euh, ça fonctionnera comme ça. Donc bah, c'est tout simple mais on va pouvoir déjà tester pour voir si ça fonctionne. Donc au niveau ici de mon bouton cancel. Je vais donc ajouter le type qui va être clic. Je fais mon petit plus. Dans mon Game Manager, je vais chercher le script manager et sa méthode cancel. Et on va pouvoir tester ça pour voir si ça fonctionne. Donc, je vais évidemment remplir n'importe quoi. Voilà, je fais un cancel. On peut voir que tout repart bien à 0. C'est parfait, ça fonctionne. Voilà. Et je peux maintenant bah, continuer comme avant. Si je continue, je repars ici, vous voyez. Voilà. Et si euh, bah, je fais cancel, je repars directement au premier. C'est parfait. Donc pour ça, c'est réglé. Maintenant, on va s'occuper ici euh, bah, du replay. Alors le replay, bah, ça ne va pas être bien compliqué. Donc on va créer ici une public void qu'on va nommer euh, replay. Évidemment, on va utiliser le scene manager. On va faire très simple. Donc on va faire ici, bah, on va pas utiliser cela. Alors on va faire un using management. Voilà. Et maintenant, j'ai accès au scene manager. Donc, je vais tout simplement faire appel ici au scene manager. Euh, et je vais aller chercher euh, point load scene. Je vais charger une scène. Et laquelle bah, Ça va être tout simplement... Là, le, je vais reprendre le scene manager pour ne pas aller devoir chercher le nom. Je vais rejouer la même. Donc, je vais faire get active, euh, get active scene. Comme c'est une méthode, je n'oublie pas les parenthèses. Et je vais chercher le build index qui me permettra de jouer la même scène. Voilà. Donc ça c'est fait, on retourne dans Unity, replay, bah, de nouveau un pointeur clic, tac, le petit plus, on va chercher le Game Manager, et puis on va chercher notre méthode replay, et on va pouvoir tester ça tout de suite. Alors pas besoin forcément de rentrer des choses, ici je peux rester que dans le premier slot, mais on va le faire quand même. On peut voir le code en fait qui change à chaque fois que j'appuie sur replay, parce que je reprends une nouvelle partie. Donc ça fonctionne. Et il nous reste l'exit, bon bah l'exit ça va pas être ce qu'il y a de plus compliqué, public void euh, on va pas y, on va dire kit euh, ou exit game parce que exit tout court ça va pas fonctionner il me semble c'est un nom réservé mais c'est pas très grave de toute façon et qu'est ce qu'on va faire on va dire application point et comme c'est une méthode on n'oublie pas les parenthèses et donc maintenant bah, qu'est ce qu'on fait on va au niveau ici du exit, On son petit event trigger qui va être pointeur euh, clic, le petit plus et ici le game manager qui va nous permettre ici de faire un exit game. Et évidemment ça on ne pourra pas le tester, il faudrait mettre une condition dans l'éditeur mais ce n'est pas nécessaire, c'est très simple comme code. Donc si on clique là on va pouvoir quitter le jeu, ici on recommence et ici on efface tout. Voilà euh, qui vient euh, clôturer cet épisode, qui a été rapide, hein, euh, pas très compliqué, mais euh, il fallait le faire. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser euh, au check. Comment on va faire euh, maintenant pour vérifier que la bonne combinaison, en fait, vérifier la bonne combinaison? Et ça, c'est tout le centre du jeu, et vous allez voir que c'est assez intéressant à coder.